Bonjour et bienvenue dans cette dernière séance de J'arrête la nicotine Aujourd'hui on va la faire soft J'ai prévu une petite méditation pour euh, s'ancrer dans l'arrêt apagique euh, De manière à ce que ça puisse nous aider euh, J'ai une petite histoire en tête qui est de simplement euh, s'imaginer avec notre sac à dos Rempli de cigarettes et qu'au fur et à mesure on va les chercher et on les jette les jettes avec compassion voilà et puis on, on trouvera un cadeau à la fin du sac et ce cadeau là euh, est un cadeau qu'on qu s'offre à nous mêmes la, ça peut être n'importe quoi ce qu'on veut ce qu'on a toujours désiré euh, et vraiment l'ouvrir en douceur et participer à l'émerveillement à la joie à la plénitude etc etc voilà, donc on peut commencer, vous vous mettez soit assis euh, de, manière, de manière à avoir les pieds au sol, ou bien alors vous me mettez, vous, vous mettez comme moi en lotus, ça c'est comme vous voulez, moi je préfère méditer en lotus, et alors les mains sur les cuisses. Donc on va commencer à étirer le torse d'avant en arrière, courber le dos, étirer les bras au sol, tirer la tête vers le bas pour étirer la nuque, tirer les épaules en arrière, tirer les bras sur les côtés, faire bouger le bassin, bien détendre le bassin, faire des petits cercles, gauche-droite, les jambes, étirez les jambes, étirez l'autre jambe, ça favorise l'ancrage, faire le papillon, voilà, et on repart en hauteur, étirez le dos, Étirez les bras, les épaules. Les bras sur les côtés en arrière. Le torse en avant, en arrière. Et la tête. Tournez la tête à gauche. Tournez la tête à droite. Et on est bon pour la méditation. Donc... Je suis bien ancrée. Je peux fermer les yeux si je veux. Je prends conscience du contact de mon appui. La chaise sur mon dos. Mes fesses. Mes cuisses. Je prends conscience de l'appui de mes bras. Sur mes genoux, sur les accoudoirs. Mon corps se relâche à chaque expiration. De plus en plus. Mon corps se relâche. Tous les petits muscles se détendent. Ah J'inspire, j'expire, je prends contact avec ma respiration, l'air qui rentre et qui sort, la chaleur dans ma gorge, dans mon nez. l'air qui ressort, l'air qui rentre dans mes poumons et qui atteint chaque petite valvule. Je peux respirer profondément, expirer longuement, Et mon corps se détend de plus en plus. Mes bras sont relâchés. Mes jambes sont relâchées. Ma tête se relâche tout doucement. Et tout doucement, je peux faire appel à ma visualisation. Si je ne suis pas bonne en visualisation, je peux m'aider des ressentis ou m'imaginer simplement. C'est pas grave si je n'ai pas les images. Je me vois me balader en nature. Il y a de grands sapins. L'air est doux. Je marche et j'entends les oiseaux chanter, le sol est dur, quelques feuilles craquent sous mes pieds et je continue d'avancer en explorant la nature, en me nourrissant du calme de la forêt. Une forêt de sapin. L'odeur y est. L'odeur de la sève du sapin. Une odeur épineuse. Ça sent bon. C'est agréable. Je continue d'avancer et je ressens que mon sac est lourd. Alors je me pose près d'un arbre, je prends mon sac devant moi, et dans mon sac il y a plein de paquets de cigarettes. Alors petit à petit j'ouvre mon sac et je décide de les laisser par compassion. Aujourd'hui, c'est fini pour moi. J'ai décidé de prendre un nouveau tournant dans ma vie. La dépendance n'est plus pour moi. Je l'ai été pendant un temps. J'ai expérimenté ça. Et tout doucement, en acceptant d'avoir été fumeuse, je peux tout doucement me débarrasser de la dépendance. Je dis à mes paquets de cigarettes merci. Merci d'avoir été là pendant un temps. Mais aujourd'hui, je dois prendre soin de ma santé. Alors j'ai décidé de te laisser là. Et petit à petit, je sors les paquets de cigarettes. Un à un. Mon sac est de plus en plus vide. Il en reste un. Alors je le sors de mon sac et je les pose avec les autres. Je décide de les faire monter dans un ballon. Et les cigarettes s'évaporent dans le ciel. Elles n'existent plus dans ma vie. Elles n'existent plus dans le ciel. Je regarde dans mon sac s'il reste encore un paquet. Et soudain, je tombe sur un cadeau. Un cadeau de la vie. Un cadeau. Alors je décide d'ouvrir ce cadeau et c'est merveilleux. Je trouve l'emballage reluisant, brillant. Je suis émerveillée à l'idée de l'ouvrir et j'ouvre ce cadeau avec douceur, avec gentillesse, avec sagesse. Et dans mon cadeau, il y a un petit papier avec des mots écrits dessus. Et sur ces mots est inscrit ce que j'ai toujours voulu entendre. Ces mots me sont propres, ce sont des mots que personne ne m'a jamais dit, alors je les lis et je suis émue. Je mets le papier près de mon cœur et je me remercie, je remercie la vie de m'avoir offert ce cadeau. Je décide de le ranger dans mon portefeuille pour ne jamais l'oublier. Et je respire. Je suis libérée de ma dépendance. Et je continuerai fermement sur ce chemin. Tout doucement, je veux prendre conscience de la pièce dans laquelle je me trouve. Le son, les odeurs, la chaleur. Tout doucement, je reprends contact avec mes appuis. Mes appuis sur la chaise ou sur le fauteuil. Mon dos, mes jambes. Et tout doucement, je peux commencer à réveiller mon corps de pas en haut. Je peux bouger mes pieds. Mes bras. Mon dos. Mon bassin. Mes jambes. Ma tête. Et tout doucement, quand je suis prête, je peux vous ouvrir les yeux et je respire et je remercie David de m'avoir offert ce cadeau.